J'ai du mal à repérer quel étage, il faut atterrir. Ça aurait pu mal finir. Ok, chat. Ennemi dans la zone des opérations. On est.. On est plutôt bien. Donc là, mon but, les gars, c'est faire 20 000 balles de mon côté. Je pense que je vais mourir quand j'aurai 18 000. Hello, team. Hello C'est pas des grands papoteurs avec moi Vous savez ce qu'on va faire les gars j'aurais été de me faire le je vais acheté le loadout Je vais acheter un peu moins mais ce sera tout aussi bien Je vais prendre Hop Ma Lashman que j'ai rétréci, Et je vais prendre La nouvelle arme Boum, la ISO Normalement c'est censé être une méta qui fonctionne bien A votre avis il y a des gens par ici on pas plus oh. Déployé. Drone explosif en attente de détonation. C'est passé. Dans la zone. Surveillez le ciel. Mine à dispersion hostile et activée. Les renforts sont en approche. Le policier repart au combat. Beau travail. Drone hostile dans la zone. Les renforts sont en approche. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, bien souvent. Parce que tu fais des games mille fois mieux tout seul, les gars. Tout simplement. Ok. J'allais backstab une team qui a prévu de se faire backstab par une autre team. Ils courent tous après. On dirait le chat et la souris. Bien joué, bien joué. Attention, danser dans la zone. 21 balles. Ça Votre auto repart au combat. Votre travail. Ennemis dans la zone. Ah. Ouvrez l'œil. Ah, il est rare. On se sent plus à l'aise, les gars, avec des vrais mouvements. Juste le fait de pouvoir se reshilder, ça apporte un dynamisme. C'est dingue. Oh. Faites attention, vous ne pourrez bientôt plus réapparaître. D'accord. Attention, une escouade ennemie vous traque. Les ennemis se déplacent. Ennemis dans la zone de l'opération. Viens oh. se propage. Oh les gars, je suis, je, suis le, je suis le distributeur de Smarties, j'ai l'impression. De Il est mérité, ces trois petits headshots. Je suis en approche. en faire un, bon ah un, bon un, un en Sont de nouveau pleine équipez vous je tire absolument dans de tous de les délire. sens les gars elle est fantastique la map j'aime beaucoup les gars oh, oh, oh. menace neutralisée tu peux continuer Pfff. Vous Vous kiffez chat est de la partie Attention à la Ma première vain kills en ce map. C'est du euh, 2v2v2. 2v3. Ah, je fais mal, les gars. Je tire que dans la tête avec cette. Tu vas me laisser un v 3 frérot Vraiment Je te laisse essayer. Sinon c'est moi. Allez, à mon tour. Bon c'est qui le boss oh. 7000 de dégâts, 22 kills.